là depuis quelques années à Djerba et tu es le vice-président président de l'association des Ivoiriens qui compte plus de 200 éléments à Djerba et ce que je trouve intéressant à part le travail que vous faites là ce qui se passe au niveau langue et culture dans ton pays d'origine tu m'as raconté tout à l'heure que vous êtes un pays multiethnique où il y a beaucoup de langues et que parfois, il est difficile de communiquer euh, entre les gens d'un village et un autre. Qu'est-ce qui se passe au niveau des langues Comment vous faites Faut-il connaître toutes les langues du, de la Côte d'Ivoire ou vous utilisez une autre langue en commun Bon, ben, en Côte d'Ivoire, nous avons plus de 60 ethnies. Mais entre ces 60 ethnies, quand une ethnie s'exprime, on sait d'abord de quel groupe ethnique qu'elle vient donc pour cela nous avons une ethnie un peu euh, commune qu'on appelle le Nouchi où toutes les langues se représentent et après c'est le français qui est notre base le français même oui. que tu ne partes à l'école ou quoi nous nous exprimons plus en français donc ça veut dire qu'au niveau commercial euh, politique social, le français il est vraiment très répandu oui oui, c'est le français qui est notre langue de base. Nous avons bien sûr que des langues maternelles, mais en français, nous nous communiquons plus. Puisque le gourou, le bt ne se comprennent pas, le gourou, le téléphone ne se comprennent pas, le guéré, les didas ne se comprennent pas. Nous avons plus de 60 ethnies. Donc à la télévision, normalement, ils parlent quelle langue euh, Le français et puis chaque groupe ethnique à son jour de communication pour annoncer souvent des, des événements. Dans ce cas-là, le fait d'avoir une langue en commun, ça aide beaucoup au niveau de socialisation, et de la, communication. Surtout le français, le français qui nous unit. Grâce au français, on se comprend. Grâce, grâce au français, on sait de quoi je suis animé. C'est le français qui est notre base. Même si on le parle souvent d'une manière gauche, parce que ce n'est pas tout le monde qui, on appelle, qui respecte, qui respecte on appelle, la grand-mère. La grand-mère. Ah oui, je peux dire le banane, je peux dire la, la monsieur, mais on sait que c'est de quoi nous parlons. Souvent, c'est le français qui est notre base si je te demandais par exemple s'il y a quelque chose en particulier qui te manque en ce moment de ton pays oui. après des années que tu es là c'est quoi qui te manque énormément c'est la liberté l'indépendance la franchise du côté de nos colons oui. Du Oui. c'est à dire euh, on demande à nos colons on ne veut pas se débarrasser d'eux. Mais il faut qu'il y ait un partage à pas égal. J'ai mon maïs, je le vends. Il dit 50, 50 francs. Euh, la France de le pays attend, il faut qu'on s'attende. Voilà la communication. La communication, le respect. Le respect mutuel. Voilà. Quels que la... soient nos moyens, il faut qu'on reconnaisse que un tel pays est indépendant, un tel pays est souverain. Voilà. Voilà, c est, c est... Vive la Côte d'Ivoire. Hein? Voilà. Bonne chance. Merci, Merci Sylvain. Merci,